Des envies, des envies qui nous lient Des envies d'autre chose ou l'envie d'une pause Des envies de revanche, de gagner une manche De dire merde à quelqu'un ou alors qu'on y tient Oui mais ça ne sort pas Oui mais ça reste en soi Mais ça, c'est là.